J'ai relevé une phrase de Saint-Irénée dans mon exposé qui m'a beaucoup frappé. Il ne convient pas de dire que Dieu, qui est au-dessus de toute chose, qui est libre et maître ses actes, aurait été l'esclave de la nécessité, de telle sorte qu'il aurait permis certaines choses comptant son gré. Alors, j'ai une question à vous poser par rapport à ça, sur la question de la mort du de, de, de Christ. Est-ce que Dieu aurait-il voulu que son fils soit mort Alors, je, je peux répondre maintenant J'ai presque envie de répondre avec jean Christophe mais il y a la volonté première et puis il y a la volonté seconde. Euh, là, je, je crois que ça s'applique... Euh, tout à fait. Euh, il y a une pleine volonté qui dépasse même la façon dont nous pouvons la comprendre. C'est-à-dire que le péché en général, le mort, la, le, le mal, la mort, euh, ne sont rien par rapport à, à l'inexprimable grandeur. Voilà, les, les petits moments de détresse, dit un peu rapidement saint Paul, sont rien par rapport à la gloire à laquelle nous sommes appelés. Euh, voilà, je, je pense qu'il y a quelque chose d'absolument inimaginable euh, dans la façon dont Dieu a pu vouloir au-delà de la mort. Je pense que dire simplement « il a voulu la mort de son fils euh, », je crois que c'est trop simple. Euh, je crois qu'il faudrait plutôt dire « il a voulu la vie de tous » pour. Euh, quitte à faire mourir son fils euh, parce que la mort de son fils est la meilleure preuve de son amour et le meilleur don de la vie Alors j'interprète librement. Oui, euh, une question également pour Guillaume Badi. Je, je remercie beaucoup pour sa, sa communication qui m'a beaucoup éclairé. Et je, vraiment un grand merci. Alors Comme elle était très suggestive, cette communication, je fais deux suggestions qui sont aussi des, des questions. La première, c'est pour remonter à ce qui pourrait être une source de ce vocabulaire du bon plaisir. Vous avez fait allusion à la source valentinienne, que dans son vocabulaire, euh, Irénée a pu intégrer, mais le philosophe pense évidemment à la source antérieure, qui est Platon, et au thème de l'amour du bien chez Platon. Euh, dans tous les dialogues de Platon, euh, de la République jusqu'au Timée, euh, c'est l'amour du bien, hein, le lien entre Eros et Agathon, qui est la clé du, du platonisme, et ce qui m'intéresse par rapport à ce que vous avez dit d'Irénée, c'est que le bien platonicien est au-delà de la nécessité, comme il est au-delà de l'être et de l'essence hein, dans la République. Donc, est-ce qu'il y aurait une source de ce côté-là, en même temps, évidemment, que la source biblique, hein, qui vient au départ de, de, du Dieu bon, créateur de, de l'Ancien Testament Mais voilà, ce serait une question de savoir, sur le lien entre Platon et Irénée, est-ce que ce thème de l'amour du bien n'est pas une vraie filiation, au moins au niveau du vocabulaire et puis, suggestion alors qui nous amène à aujourd'hui, quand on lit la théologie contemporaine, les actes du Concile Vatican II, avec constamment la référence aux hommes de bonne volonté, donc un message de l'Évangile qui est adressé non seulement aux croyants, mais à tous les hommes de bonne volonté, c'est une référence à l'amour du bien qui peut exister chez tous les hommes. Et donc, est-ce que vous diriez que ce thème qui est si central dans la théologie du XXe siècle, à une source irénéenne que l'on peut revendiquer Est-ce qu'il y a une filiation directe ou indirecte qui serait à, à, à déclarer à ce niveau Merci. Très pertinente remarque, merci. Pour la première, je crois qu'il y a vraiment, je ne suis pas spécialiste de la bibliographie d'Irénée, une étude à faire sur le rapport entre Platon et Irénée. Là ici, j'ai vraiment étudié le vocabulaire, un vocabulaire très précis et de manière assez myope, je dois le confesser. Donc je ne peux pas répondre de façon positive, même si j'ai tendance à croire qu'il doit y avoir une certaine consanguinité, comme disait Paul Matéi, globalement, chez tous les Grecs, avec Platon. Pour la deuxième, la deuxième remarque, je pense que la, la forme de mécompréhension de la formule des hommes de bonne volonté dans le Gloria, euh, peut-être une, une felix culpa, donc une, une voilà un très heureux euh, développement, euh, peut-être inspiré par l'esprit euh, de la de la parole et la, la bonne volonté euh, qui, à mon avis, est vraiment d'origine divine, même un, un privilège divin, un attribut divin, euh, peut-être euh, vraiment le modèle de ce qui se trouve chez les hommes. Le gnomos on dirait peut-être euh, en, en grec pour désigner la, la bonne volonté humaine. Je crois que là, il euh, y a peut-être quelque chose, euh, le, le début d'une très bonne piste. Et, alors, je suis à peu près certain qu'Irénée euh, n'aurait pas tout de suite souscrit à, à Vatican II en, en, en ce sens. Hein, là, vraiment, les époques sont très différentes. Mais euh, je, je pense qu'il y aurait au moins euh, des semences, pour ainsi dire, euh, chez Irénée. Oui, j'avais une, une, une question. Euh, simplement, euh, j'étais extrêmement intéressé par l'utilisation de Dokia. Et est-ce qu'il laisse de côté le vocabulaire du Notre Père, téléma la volonté euh, sous cet angle-là angle Parce que c'est vraiment un, un choix euh, de sa part de choisir le mot polinien plutôt que le mot euh, des synoptiques enfin, de, et, téléma", et sous. Euh, que ta volonté soit faite, il, apparemment, il, ce n'est pas un mot qu'il emploie euh, pour Dieu euh, particulièrement. Enfin, je trouve qu'il y a une originalité parce qu'il y a le, le préfixe « e, -E » devant qui dit tout de suite qu'il s'agit de volonté bonne. Voilà. Oui, je, je peux que, qu approuver cette remarque. Oui, merci. Oui, s'il vous plaît, je, par rapport à Eudokia, est-ce que vous pourriez dire ou parler de surabondant amour euh, Je pose la question parce que sur le pourquoi de l'incarnation chez Irénée, ce qui m'a fort frappé dans un livre que j'ai lu de Donna Singles, c'est que le pourquoi, le fond, la raison d'être du pourquoi de l'incarnation était précisément non pas euh, le péché, la libération du péché qui était partie du projet, mais essentiellement... Le surabondant amour, et je cite dans préface 5, ça a été cité ce matin, mais sans parler de surabondant amour, euh, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui, à cause de son surabondant amour, s'est fait cela même que nous sommes, afin de faire de nous cela même qu'il est. Est-ce que le texte derrière surabondant amour est égal à Eudokia ou pas pour vous J'ai tendance à le penser, j'ai pas étudié de près ce texte, j'ai pas étudié ce texte de près et je peux pas euh, voir si on a textuellement euh, un rapprochement entre les deux termes. Euh, je pense que c'est dans la même logique en tout cas et je serais pas étonné que ça, que ça soit très cohérent euh, ce que vous dites avec la pensée d'Irénée. En fait, je voulais poser à peu près la même question, donc je suis très heureux de, de vous entendre là-dessus. Je trouve que cette théologie d'Irénée sur euh, ce qui semble être la première raison de l'incarnation est pour moi très lumineuse. Euh, et je voulais savoir si peut-être que Irénée, imbibé de l'évangile de Jean, est-ce qu'on pourrait aussi associer ce bon plaisir à, à ce Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Tellement aimé le monde, est-ce qu'on pourrait rapprocher ça du bon plaisir euh, oui, encore une fois, là, je crois que le, euh, la façon d'interpréter Eudokia dans le sens de l'amour du père invite à, à comprendre également cette phrase comme euh, une conséquence ou plutôt une expression d'Eudokia. Ça enfin, du bon plaisir. Euh, merci aussi. Je voudrais revenir à... Vous, avez... vous êtes passé très vite, mais il m'a semblé que vous... Euh, que vous suggériez que la Trinité elle-même pouvait être en mouvement quand vous avez cité euh, le Père décide et commande, le Fils exute, exécute et, mo et modèle, l'Esprit nourrit et fait croître, et l'homme progresse. Et vous avez, il me semble, parlé de progression de la Trinité ou quelque chose comme ça. Vous pourriez développer un petit Pas peu Pas exactement. Oui. Euh, J'ai plutôt rappelé ce que David et euh, Lys en, en, en disaient, c'est-à-dire que c'est un ordre divinisant, c'est la, ta la taxis divinisante. Euh, où la, la façon de, de citer les trois personnes de la Trinité euh, euh, correspondait à, à la façon dont l'économie, je Irénée, euh, dont elle se manifeste aux hommes et euh, la façon dont l'homme lui-même est appelé à progresser jusqu'à Dieu. On va peut-être en rester là. Il y a, il y a encore... Non, histoire. je voulais simplement... Euh, en complétant un peu l'idée de la mort du Christ, euh, si c'était dans la volonté du Dieu, euh, c'est peut-être plus dans la tradition orientale qu'il y a euh, Allez, cette idée. Fort. Oui, qu'il y a cette idée de le Christ est mort. Euh, en fait, euh, il a vaincu la mort. Avec la mort, il a vaincu la mort. Donc, est-ce que c'est possible d'imaginer que le, Dieu, il a voulu la mort du Christ pour relever de la mort? Euh, toutes les. Adam et Ève, il y a même des icônes où euh, il prend Adam et Ève pour les, les amener à la vie. Donc euh, c'était peut-être aussi une volonté de, de vaincre la mort par la mort. Dans là, ce, ce bien-plaisir de iréné, Dieu. Oui. Hum. Hum? Là, c'est vraiment explicite, tout à fait. Vous avez, là, je crois qu'il y a une, une cohérence globale euh, du discours d'Irénée euh, avec, euh, avec la tradition aussi euh, en général. La, la, la, la, la mort du Christ euh, euh, n'est pas un échec ou euh, comment dire euh, voilà, n'est pas pensée comme un échec euh, ou comme un accroc dans le plan de Dieu et, elle, est, euh, elle devient le moyen majeur euh, qui, qui permet de tout transformer et là précisément d'annihiler le, le problème de fond à savoir la mort